Salut tout le monde, c'est Weedman. Content de vous voir. Grosse nouvelle aujourd'hui. Vous savez que Indoor Growing Canada s'est affilié à Weedman. Bien, aujourd'hui, on a eu un code promo. Euh, vous allez avoir la chance d'épargner 10$ dollars si vous achetez plus de 200$ dollars sur le site Indoor Growing Canada. Le code promo, c'est en majuscule. Donc, euh, les grosses lettres. Weedman IGC. Vous achetez un haut de 200$, vous avez un 10$ off, 10$ de rabais, donc euh, passez par mon lien, euh, abonnez-vous sur mon Instagram, toutes les informations sont en bas, et puis euh, si vous passez par mon lien, ben, je me fais un petit peu de sous grâce à vous, et puis ça va m'aider beaucoup euh, dans l'avenir de Winman. Grosse vidéo aujourd'hui, on y va encore avec Sundial Grower, un autre produit à 30$ dollars et 20 sous, rêverie de Sundial Grower. Écoutez, euh, c'est la semaine sautine grower, j'ai euh, pratiquement tout essayé, j'ai même essayé le 28 grammes euh, rêve bleu, celui-là ici émeute de citron, danse de fraises. et là après ça on va pouvoir essayer les grassland, grassland sativa, grassland indica, et puis on va essayer de découvrir si c'est une de ces variétés-là qui est dans le grassland, parce que dans le grassland c'est des variétés mélangées, hein? vous savez c'est des variétés qui vont changer au cours des, des mois, à cause des différentes productions que la compagnie va avoir décidé de mettre à l'intérieur. 17.80 de THC. On peut avoir entre 17 et 22. On n'a pas encore une indication exacte sur le site de la SQDC. Je ne sais pas si on va avoir ça un jour. Il euh, y a une nouvelle. Euh, une grosse nouvelle. Grosse nouvelle. Ceux qui sont sur mon euh, Instagram sont au courant. Euh, Je pense que c'est juste au Québec que ça se que ça se produit ces choses-là. Croyez-le, croyez-le pas. Ce ne sera pas long. Et voilà. C'est parti. Et voilà. Sur le site de la SQDC, au Québec, il y a maintenant une nouvelle catégorie de cannabis. Après l'Indica, après le Sativa, après l'hybride. Nous avons la catégorie mélangée. Donc, c'est une plante euh, différente. Euh, on n'a pas encore toutes les informations. Pour revenir euh, à rêverie, écoutez, euh, on va aller directement au cœur euh, du vidéo. Le site de la SQDC, c'est de Steve il y a plein d'erreurs. Euh, terpènes. On aime les terpènes avec Winman. Terpène myrcène. Quand on entend myrcène, qu'est-ce qu'on veut entendre en deuxième Myr... en deuxième terpène limonène. Parce que myrcène limonène, c'est souvent un duo de terpènes qui est toujours dans mes cannabis que j'aime. Écoutez jusqu'à la fin, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Terpène myrcène pinène. Ok. Karyophyllène. OK, on a déjà entendu la chanson. Je vais juste recommencer pour te remettre dans le beat. Tu sais, dans, dans, dans le beat. On parle des terpènes ici. En ordre décroissant. La terpène qui a le plus dans le cannabis, c'est la myrcène. Après ça, l'autre qui en a un petit peu moins, mais il y en a beaucoup aussi, là. C'est pinène. Après ça, c'est puis Après ça, c'est pinène. Non, non, c'est ça qui est écrit. Non, c'est pas une erreur, j'ai dit. Hein. Myrcène pinène, karyophyllène, pinène. Ce pas ça. Ça se peut pas. Encore une erreur de frappe? Oui, mais oui, man. Oui, man. Ça se peut. Ça arrive, des erreurs. C'est juste ça qu'on voit des erreurs. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. j'ai pas trop que scruter pour trouver les autres erreurs. Ça n'a aucun sens. OK. Donc, j'imagine que les deux pinènes, il y en a juste un. Et j'imagine que la deuxième terpène, ce serait peut-être pas pinène, mais peut-être limonène. Donc, myrcène, limonène, cariophyllène, pinène, humulène. Peut-être qu'on a un winner. Variété Chemdog. Il y a quelqu'un qui m'avait écrit sur mon Instagram que quand j'ai fait la vidéo du Chemdog de la marque Souvenir, L'abonné m'a spécifié que c'était pas un ChemDog euh, régulier, mais bien un chem dog avec un mélange. J'ai peut-être pas fait assez de recherches, mais euh, ça n'enlève à rien que le produit souvenir ChemDog. Euh, C'est un produit d'exception, euh, valeur, qualité-prix. <rire> ok, Suns Grower 30 et 20. Euh, on a vraiment trois gammes de prix à là. en bas de 20$, 30$. Et 35$ et plus. Il y a aussi soit 25$ qu'il va falloir qu'ils se placent, euh, soit qu'ils améliorent leur cannabis et qu'ils montent à 30$ ou bien il faut falloir que ça descende à 20$ parce que c'est... En tout cas, on rouvre ça, Rêverie 17.80 de THC, les terpènes ont de l'air intéressantes. Qu'est-ce qui est arrivé avec euh, les autres produits de Sandia Grower, danse de fraise, je goûtais pas la fraise, mais c'est par après que j'ai réalisé que c'était fraise et banane. Peut-être que je l'ai fumé au complet, peut-être que c'était le goût de banane. Après ça, il y a eu de citron, ça goûtait le citron, euh, mais c'était pas convaincant, hein? J'ai pas trippé là-dessus ben, ben. Hein? Bon, il va le Deloëze, euh, on y voit avec le Deloëz, on y voit avec le Ultra Sour, je si me rappelle bien. Euh d'autres produits le citronné là, qui étaient peut-être en avant de l'huile de citron. Donc ici, là, euh, Rêverie. Surprise! Oh, ça sent bon! Ça sent... Euh, c'est Myrcène limonène. C'est une limonène. Ce que vous pouvez dire aux gars qui changent la deuxième terpène, c'est pas pinène, c'est limonène. Ce serait super cool. Euh, ça, je vais aimer ça. Ça, je vais aimer ça. Ah ouais, ça je m'aimais ça, ça je aimer ça. C'est le fun, c'est le fun, c'est le fun, c'est le fun. Fun! Oh, fun! La, la qualité... Euh, est ordinaire, c'est pas... Euh, ah, c'est comme souvenir! Non, mais ça sent bon, c'est les arômes qu'on aime, là. Euh, ai, on dirait... Euh, on dirait, on dirait ah, pas peur, pas peur, pas peur. je tourne ma langue cette fois, ah, je disparais le Un mélange de pink couche puis de wild break. Non, sérieux, sérieux, sérieux, sérieux, sérieux, sérieux. Je pense qu'il y a un camdog cam euh, qui appartenait à Tweed. hein On va essayer de faire une recherche autrement. Je sais pas si c'est la façon qu'ils font ces... mais ça, c'est bon. Là. Ça va être bon, le goût de ça. Je suis content, je suis vraiment content. J'achète tellement de cannabis de la SQDC, hein, puis des fois, je ne l'aime pas. Là, merci à tous mes Patreons qui m'encouragent. Merci à tous mes Patreons. C'est grâce à vous autres que je continue, même. Euh, merci beaucoup, beaucoup à ces gens-là là, là euh, qui me donnent euh, des montants d'argent tous les mois. Euh, vraiment, un gros merci. Vraiment beaucoup à mes Patreons. Allez sur Patreon, Winman. Oui, euh, le lien dans, euh, sur Youtube. Ausplant! Ausplant, ça s'y va à 43,90. On regarde ça avec la caméra de plus près. Et puis, euh, je suis convaincu que je vais aimer ça, Je suis convaincu que je vais aimer ça. Karim Filan, troisième terpène. Puis allez dire au gars, là, de, de, de changer la terpène. Fait qu'il perde sa job. Alors, oubliez pas, allez vous inscrire, pas vous inscrire. Allez acheter euh, du contenu, là, des produits sur euh, Indoor Growing Canada. Cliquez sur le lien en bas, s'il vous plaît. Passez par mon lien, s'il vous plaît. Et puis, en lettre majuscule, pour sauver 10 dollars. Pour sauver 10 dollars. En gros, en majuscule, Weedman IGC. Comme ça, là, vous allez avoir un 10 piastres de moins à payer sur votre facture. On regarde ça de plus près. J'ai vraiment hâte de le fumer, là, ça me tente. Hey, salut gang, on est rendu là, avec Rêverie de Son euh, Mauvaise nouvelle, mauvaise nouvelle. Ok, je sais qu'il y a des tricomes euh, avec mes belles lunettes d'approche là. On voit des, belles, euh, des beaux trichomes. Mais là on parle d'un produit à 30 et 20. Euh, moi j'aime la l'arôme, c'est sûr que j'aime le goût, j'aime la l'arôme. Mais euh, les Cam Dog de souvenir de ce monde à 27,90. Tente pas de payer 2 pièces de plus moi voyais avec souvenir mais il sent bon mais celui-là ici écoutez euh, il y a un peu de feuilles un peu de feuilles tu sais on, on veut chialer là on veut chialer euh, il y a de la feuille ici un petit peu euh, il est moins attirant là euh, que les produits souvenirs, ça c'est garanti euh, je me rappelle que Houseplant s'y va 43.90 là de Canopy là Houseplant c'est de la qualité c'est de la qualité mais j'aime pas la ronde. Tandis que celui-là ici, le camdog ici, là, là euh, j'aime ça, j'aime ça, euh, c'est un mélange de break puis de, de pink couche là, euh, c'est comme un, c'est un wired break avec une petite touche de pink couche là, puis là, euh, Ah c'est un wired break amélioré, hey sais tu sais quoi, j'en roule un tout de suite là, j'en roule un tout de suite. On est de retour, rêverie. Euh, c'est clairement Myrcène et Je suis vraiment content. Avec un duo de terpènes comme ça, dans les premiers terpènes annoncés, c'est pratiquement sûr que je vais aimer ça. Euh, jamais j'aurais pensé pouvoir parler comme ça. Le euh, 31 juillet euh, 2020, je suis capable de dire un duo de terpènes que j'aime beaucoup. Myrcène limonade Donc, je, je, je fume ça. Le goût, je vais l'aimer. Mais la qualité, si on veut être sévère, n'est pas assez bonne pour 30 et 20. Si on veut ajuster les prix au dollar près, au dollar près, là, au dollar près faut il faut qu'il soit une pièce de moins que souvenir. C'est souvenir, la marque souvenir, qui est le standard. C'est eux autres qui viennent de mettre le, le standard. Es-tu meilleur que moi? Je m'appelle Broken Coast. OK. OK, t'as le droit d'être en haut de moi, man. Y a-tu d'autres personnes qui sont en haut de moi? Alors, nous autres, on s'appelle Sam Raphael. T'as-tu checké nos affaires? OK, man. OK, man, c'est correct. Alors, nous autres, on s'appelle Grill. Ouais, mais check tes affaires pareil, man. T'as monté ça à 41, là, tu sais, je veux dire, t'exagères un peu. Nous autres, on s'appelle Souvenir. Grill est trop cher quand tu regardes Souvenir. On parlera pas de top Leaf, c'est trop cher. Souvenir, man, j'ai-tu hâte de voir leur indica, hein? Il y a un indica qui s'en vient à un donné, là. Un indica, les, les, les terpènes qui vont te faire relaxer, qui vont te taperuser. Un myrcène limonène. Ouh, j'aimerais ça, mon chum. Ici, myrcène limonène, on parle d'un hybride. Un peu de feuilles, un peu de feuilles. Il y en a qui ont, les autres qui n'ont pas de feuilles. Et que j'en veux pas de feuilles. Il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup. Le look, tu sais, tu regardes moins qu'un qu produit souvenir. Tu le regardes moins qu'un qu grill. Tu le regardes moins qu'un qu broken coast, Tu sais, t's... ok, il sent bon. Ok. Dis-donc, on le fume. Donc. J'ai utilisé le papier Skunk Brand. Je commence à tout passer, là, le papier là, que vous m'avez donné. Je remercie beaucoup hein, tous ceux qui m'ont donné des papiers. J'ai mal pogné la première fois. est le monde est bon que je pensais? C'est un, un, un Hawaii Break manqué. Euh, on va enlever le, le, la petite phrase que j'avais dit à une petite affaire de pinkush. Euh, C'est un Hawaii Break manqué. C'est vraiment de même que je peux... Le Hawire Break, je pense qu'il est 27-28$. Le Hawire Break de Riff, il est moins cher que lui. Non, j'aime mieux le Hawaii Break. Là. Fait que je l'aime. C'est mon meilleur de Sandia Grower pour la ronde. Euh, quand on se compare là, de danse de fraises, émeute de citron, euh, rêverie, c'est la même compagnie, c'est la même qualité. C'est la même qualité, tu arrives arrive au comptoir, tu choisis ton arôme. Sauf qu'il y en a qui vont arriver et qui vont choisir le THC le plus élevé. Moi j'arrive devant le comptoir, même si émeute de citron, il est à 22. Même si danse de fraise est à 23, je prends lui à 17.80. Garanti, garanti. <coughs> à cause du goût. Je l'aime plus au goût. C'est vraiment clair, là. C'est vraiment clair, là. C'est un wired Break manqué. C'est comme ça. C'est fini de main. Euh, ça goûte un peu wired Break carrément et puis n'oublie euh, pas là ceux qui ont pas écouté la vidéo je crois la fin ou au début puis tout là on va enlever la phrase que ça sent le, ça goûte le pink couche ok fait que, là commencez pas à dire dans les commentaires hey la gros ouais, t'es fou tout chroniste pink couche on, on est à des on est à, on est à années <rire> on est à des années lumière de je sais plus trop quoi même ça c'était pourri Ok. Alright les boys. Euh, donne un pouce à la vidéo. Va-t'en sur mon Instagram. Euh, passe par euh, mon lien pour aller sur Indoor Growing Canada. Utilise euh, le code pour sauver 10$. 10$. Si t'achètes pour 200$, 200$, dollars, t'écris en gros Weed Man IGC, Code promo, t'as 10$ dans tes poches. Si tu veux euh, m'aider, tu peux acheter 5 connards pour 5 dollars. Tu t'en vas sur ton, mon Instagram. Et tu me donnes ton adresse. Il y a toujours Patreon qui m'aide énormément. Euh, Patreon à tous les mois. Là, 3 dollars, 5 dollars. Euh, J'essaie de vous donner le plus de contenu possible. Le mois d'août s'en vient. Il va y avoir des nouveaux, euh, un nouveau topic. Un nouveau sujet. Et vous allez adorer ça. Ça va être un mois d'août. Extraordinaire euh, chez Winman. Euh, les abonnés, vous allez capoter sur le sujet du mois d'août. Je vous adore. Donnez un pouce, puis on se revoit très bientôt dans une prochaine vidéo. Le buzz, le buzz, le buzz, le buzz. Euh, on dirait étendiment. fumé beaucoup, hein. On dirait j'ai pas de josette. C'est un hybride vraiment. Euh, vraiment euh, un peu le corps, un peu la tête. Il se démarque pas, tu sais. Il se démarque pas. Et l'autre des sourcils, man, je capotais. Alright les boys, tant qu'à rester de même, on se revoit bientôt dans une prochaine vidéo. Peace.